vous ai présenté il y a quelques temps mon test complet de l'OPPO Reno6. On va continuer dans cette gamme de téléphones avec la version Pro, L'opo Reno6 Pro. Aujourd'hui je vais vous présenter mon test complet, vous comprendrez pourquoi il est Pro par rapport à l'OPPO Reno6 qui était déjà plutôt sympa. Disponible à 799,90€, il a tout pour être un téléphone très intéressant dans cette gamme de prix. C'est parti Avec la version Pro du Renault 6, Oppo garde un petit peu le même état d'esprit, la même thématique, le même style de design qu'avec les anciennes éditions Pro. Comme par exemple le Reno 4 Pro. Vous voyez, on est sur des téléphones qui ont le même état d'esprit. Contrairement à l'Oppo Reno 6 qui venait prendre le contre-pied de ce design avec un design rectangulaire. Là, on reste sur un téléphone très classe, très fin et en plus... On a ces nouvelles couleurs, ces nouveaux arrières, qui sont vraisemblablement les plus beaux de cette saison. Mesurant 160,8 mm, par 72,5 mm avec une épaisseur de 7,99 mm. Tout ça pour un poids de 188 grammes. C'est vraiment un téléphone assez slim au niveau... Des dimensions surtout de l'épaisseur car on a quand même un écran qui lui a de quoi faire parler c'est un écran de 6,5 pouces avec un ratio de 92,10% c'est vraiment un écran qui vient jusqu'au bord pratiquement du téléphone on retrouve en haut à gauche un petit poisson pour la caméra frontale on va vite en reparler aussi cet écran est un écran de 90 Hz, 90 Hz compatible hdr 10 plus et bien sûr, c'est un écran AMOLED, c'est vraiment un écran agréable à prendre en main. En plus de l'interface qu'on va évoquer, le taux de rafraîchissement combiné à la couleur, au contraste et à la luminosité, qui peut atteindre jusqu'à 1100 nits, on n'a aucun mal à utiliser le téléphone même en plein soleil. Continuons de faire le petit tour du téléphone sur la tranche supérieure, rien. Sur la tranche droite, on aura le bouton de verrouillage. Sur la tranche gauche, on aura les boutons pour augmenter et baisser le son. Et sur la tranche inférieure, on aura le petit port pour la dual sim le petit USB-C et le haut-parleur. Lorsqu'on ouvre ce petit port on voit qu'il y a la possibilité de mettre deux cartes SIM mais pas la possibilité de mettre une carte mémoire micro SD. C'était le cas aussi sur le Reno6. A l'arrière je vous le disais, un dos très joli avec deux couleurs et surtout des finitions vraiment vraiment sympas comme la neige qui scintille en plein soleil et bien entendu les différents modules photo. On va avoir quatre capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels f1.8, un capteur ultra grand de 16 mégapixels f 2.2 un téléobjectif de 13 mégapixels f 2.4 et un objectif macro de 2 mégapixels f 2.4 à l'avant je vous le disais un petit poisson une petite caméra de 32 mégapixels voilà pour ce qui est du design donc on reste sur quelque chose d'assez fin d'assez classe et surtout d'assez intéressant lorsqu'on va parler des caractéristiques techniques continuons En comparaison à l'Oppo Reno 6, concernant les caractéristiques techniques, on va avoir un téléphone qui va embarquer le Snapdragon 870. 5G qui sera plus puissant que le Mediatek Dimensity 900 qui est dans le Oppo Reno 6. Ce n'est pas non plus les derniers Snapdragon 5G qui existent, mais il a de quoi donner assez de puissance pour un téléphone en dessous des 800 euros. Couplé à ce processeur on aura 12Go de RAM. 12Go de RAM qui, comme sur d'autres Oppo, peut être gonflé par de la RAM virtuelle. L'Oppo Reno 6 Pro peut ajouter jusqu'à 7Go de RAM virtuelle en plus. On en parlera juste après dans l'interface et la prise en main, mais ça permet de faire tourner quand même des jeux qui demandent beaucoup de RAM. Au-delà de ça, un gros point positif pour ce téléphone, ça va être d'embarquer la supercharge, la super VOOC 65 w Cette supercharge permet théoriquement de recharger entièrement le téléphone en 31 minutes. On retrouve en plus de ça deux batteries, deux batteries de 2250 mAh, soit l'équivalent de 4500 mAh. On va en parler un peu plus dans la rubrique autonomie de ce test, mais ça permet quand même de bien se débrouiller. Le téléphone embarquera bien entendu plusieurs capteurs, capteurs d'empreintes digitales sous l'écran, de reconnaissance faciale, des capteurs de proximité, capteurs de luminosité, accéléromètre, gyroscope, podomètre et capteurs de température des couleurs. Bien entendu, comme son nom l'indique, il sera compatible réseau 5G, compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Donc au niveau de la connectivité, on est au top de ce qui se fait. Il intégrera bien entendu le NFC et tournera sous Color OS 11.3 basé sur Android 11. On va en parler juste après. Pour finir, un petit manque... Dans les caractéristiques techniques c'est qu'il n'est pas IP68 Il ne sera donc pas étanche Je vous l'ai dit pas non plus la possibilité De mettre une carte mémoire mais il embarque quand même 256Go de mémoire interne Voilà grosso modo pour les caractéristiques techniques Maintenant on va parler un petit peu de l'interface L'interface, l'interface, l'interface Oui si vous avez vu mon test de l'OPPO Reno6 Vous n'allez pas du tout être perdu Lorsque je vais vous présenter l'interface qui est du ColorOS 11.3 Moi c'est une interface que j'aime utiliser Je vous le dis et je vous le redis C'est pour ça que j'aime utiliser des téléphones OPPO ColorOS 11.3 pour moi est un système d'exploitation Qui va vraiment pouvoir se personnaliser Qui va pouvoir s'adapter à tout le monde Que ce soit dans la personnalisation d'écran, de fond d'écran, dans wise on Display ou alors dans la personnalisation de mouvements pour apprendre à naviguer pour changer le style de navigation si on veut naviguer avec les boutons en bas si on veut naviguer avec les gestes bref on va avoir la possibilité d'apprendre et surtout de savoir peu importe votre niveau d'aptitude dans l'utilisation d'un smartphone tout est toujours bien expliqué il y a des tutos, il y a vraiment de quoi faire pour bien prendre en main son téléphone, on va pouvoir avoir des assistances, on va pouvoir personnaliser euh, en mettant des lettres à faire lorsque l'écran est éteint pour lancer l'appareil photo par exemple on va pouvoir utiliser la barre latérale intelligente, l'activer ou non qui va nous permettre d'avoir des raccourcis aussi, bien entendu dans l'interface vous aurez bien les raccourcis, les raccourcis qui sont personnalisables, qui permettent en quelques clics d'avoir ce qu'on veut et au delà de ça la prise en main de ce téléphone est vraiment fluide Pour ce qui est de l'utilisation quotidienne, bureautique mais ce qui est aussi du gaming On peut utiliser ce téléphone pour des jeux qui demandent quand même pas mal de RAM Il manque quand même la petite connotation 120Hz pour aller au maximum de ce qui serait possible de faire Mais le 90Hz avec le 12Go permet quand même à ce prix là d'avoir des sessions agréables de jeux Vous pourrez aussi facilement faire des captures d'écran en glissant avec les trois doigts, cliquer sur cette capture d'écran et la traduire afin d'avoir une traduction rapide d'un texte. Vous pourrez aussi prendre des captures d'écran personnalisées pour prendre juste un endroit l'écran ça ça permet aussi de simplifier la vie il n'aura pas besoin de retravailler la capture d'écran après il sera toujours aussi possible de cloner le système pour avoir deux systèmes distincts etc etc vous l'aurez compris c'est une interface qui au fil des années au fil des mois devient de plus en plus intuitive avec des fonctionnalités qui servent au jour le jour parlons maintenant de l'autonomie tout comme le renault 6 il intègre la supercharge qui dans mes tests permet de charger de 0 à 100 en 32 33 minutes sans souci d'autant plus que le chargeur 65 watts est inclus dans la boîte du téléphone mais au delà de la charge rapide qui a fait ses preuves l'autonomie de ce téléphone est tout à fait correcte. en fonction des utilisations j'arrivais entre 1 et 2 jours entre 24 et 33 34 35 heures ça dépendait si je l'utilisais pour jouer ou simplement comme téléphone sachant que moi mes téléphones sont toujours connectés bluetooth soit à des montres connectées, soit à des écouteurs bref ils utilisent quand même pas mal de batterie on est donc sur un ensemble tout à fait correct sachant qu'il faut 30 minutes pour le recharger donc ça c'est validé maintenant parlons photo et vidéo parce que là il a aussi une carte à jouer je vous le disais en début de test l'oppo Reno 6 pro embarque plusieurs capteurs capteur principal capteur ultra grand angle l'objectif objectif macro le capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture de f1.8 est un capteur délivré par sony c'est un sony imx 766 c'est le gros point fort de la partie photo c'est le même capteur principal que le fine x3 pro qui permet d'offrir une stabilisation optique et électronique grosso modo il vous permettra de faire des clichés pratiquement toujours réussis vous pourrez bien entendu activer ou non le mode 50 mégapixels sinon la photo sera un assemblage de photos. Avec du pixel binding pour gagner en luminosité et en contraste le mode hdr permet d'avoir une tonification des couleurs on est avec ce capteur principal sur de très belles photos il va permettre de zoomer x2 x5 x10 x20 jusqu'en x5 le zoom ne perd pas trop de détails la qualité reste convenable après x10 x20 je ne trouve que ça ne vaut pas vraiment le coup concernant l'ultra de grand angle on est aussi sur un capteur sony sony imx 481 c'est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture 2.2 on reste sur quelque chose de correct mais sans plus. Comparé au capteur principal, on a quand même une grosse différence dans la prise de photo avec l'ultra grand angle. Néanmoins, l'Oppo Reno 6 Pro se rattrape en mode portrait. Le détourage est précis, il est possible de faire varier le bokeh, le flou d'arrière-plan. Et on a aussi, comme sur le Reno 6, le mode portrait avec effet bokeh qui vont accentuer cet effet pour donner l'impression d'avoir pris une photo avec un appareil photo numérique. Au niveau de la caméra frontale, on est comme sur l'Oppo Reno 6, sur quelque chose d'assez correct, 32 mégapixels. et il va être aussi possible d'utiliser le mode portrait avec la caméra frontale qui va donner un détourage correct mais des fois un petit peu grossier. Pour finir avec le capteur macro, on reste sur quelque chose passable comme sur le renault 6 pro c'est pas vraiment le point fort de ce téléphone mais ça peut dépanner en mode nuit la lumière est bien gérée et le capteur principal fait aussi très bien le job par contre ultra grand angle vous pouvez oublier continuons maintenant avec la vidéo car la vidéo est aussi un des points forts de ce téléphone le renault 6 pro filme en 4k 60 ou 30 images par seconde ce qui a vraiment été mis en avant par oppo c'est le portrait vidéo le mode vidéo permet aussi un focus tracking sur les visages et la fonction vidéo ea qu'on peut activer d'un simple clic peut nous permettre de filmer même en contre-jour l'intelligence artificielle saura pallier à ça il existera toujours le mode dual view pour filmer à la fois devant à la fois derrière et on pourra aussi gérer le bokeh au delà de ça on aura un mode ultra stabilité qui nous permettra de stabiliser la prise de vidéo de façon encore plus soutenue. Comme sur le Reno 6, on aura un mode super ralenti, 960 images par seconde. On a vraiment un téléphone assez complet pour les vidéastes amateurs. Passons maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Quels sont les points positifs et les points négatifs de ce téléphone Premier point positif pour moi, c'est la prise en main. L'interface couplée à cet écran 90 Hz un curvé AMOLED, aux 12 Go de RAM et à la puce, on a vraiment quelque chose de fluide, simple et pratique à prendre en main. Deuxième point positif, c'est son capteur principal de 50 mégapixels qui va vous permettre de dégainer et de prendre des photos facilement et même des vidéos stabilisées très belles. Le troisième point positif, ça va être toujours la supercharge la super VOOC qui en une demi-heure vous charge complètement votre téléphone, ça, je peux que approuver. Concernant les points négatifs, ça va toujours rester pratiquement les mêmes sur les modèles Oppo, c'est l'impossibilité de mettre une carte mémoire, le fait que le téléphone ne soit pas étanche et pour moi les modes secondaires de photos comme l'ultra grand angle ou le macro qui sont un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait attendre surtout vis-à-vis -vis des performances du capteur principal Petit bonus pour finir cette vidéo, j'ai aussi en parallèle de l'OPPO Reno6 Pro testé les derniers écouteurs, derniers écouteurs abordables de OPPO les OPPO Enco Free 2 Disponible à 79,99€, ces écouteurs sont un très bon compromis entre rapport qualité et prix Permettant une réduction active du bruit adaptatif jusqu'à 42 décibels Ils nous offrent un confort et un son assez propre On va bien, bien entendu pouvoir changer les embouts intra-auriculaires Et la prise en main de ces écouteurs est vraiment parfaite Après les avoir associés à votre téléphone en Bluetooth Vous allez pouvoir rentrer dans les options pour pouvoir personnaliser les écouteurs en fonction de vos envies c'est-à-dire leur donner des touches particulières pour la navigation et aller même jusqu'à gérer l'égalisation afin de mettre en avant plutôt la voix, le son, etc. Il sera aussi possible d'activer ou non la réduction de bruit à l'oreille, ces écouteurs sont simplement très confortables Grâce aux transmissions Bluetooth 5.2, vous allez pouvoir même activer un mode jeu afin d'avoir une faible latence et de pouvoir suivre ce qui se passe dans vos jeux mobiles et Oppo nous annonce une durée d'écoute de 4 heures pour une seule charge avec la réduction de bruit activé et 30 heures en durée maximale d'écoute avec la réduction de bruit désactivé 30 heures si bien entendu avec la recharge de l'étui bref j'ai été conquis par ces écouteurs avec un bon rapport qualité prix je vais vous donner mes points positifs et mes points négatifs faut finir sur cette vidéo en premier point positif j'ai aimé je le répète encore une fois son rapport qualité prix à 80 euros ils arrivent à bien se positionner sur le marché des écouteurs true wireless avec réduction de bruit c'est difficile d'avoir une réduction de bruit correcte et des écouteurs assez corrects en dessous des 100 euros et là je trouve que oppo a réussi ce défi en deuxième point positif ça va être le confort on a une bonne sensation, une fois qu'on a trouvé l'embout bien entendu qui coïncide avec nos oreilles, on a une très bonne sensation et on peut tenir jusqu'à que la batterie soit vide. Troisième point positif, ça va être la prise en main. Je vous le disais, avec les options qu'on va pouvoir ajouter, personnaliser, et régler l'équaliseur, c'est vraiment top et c'est facile à prendre en main. Au niveau des points négatifs, je mettrai en numéro un la qualité des appels qui reste correcte, mais lorsqu'on est dans un environnement assez bruyant, Aurait pu être amélioré. Le deuxième point négatif, ça va être au niveau des aigus, il y aurait pu avoir aussi une petite amélioration. Les basses sont bien restituées, mais les aigus, parfois, on y trouve quelques limites. Voilà les amis pour ces écouteurs, voilà les amis pour mon test du téléphone. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high-tech, e merci et à bientôt sur ma chaîne.